Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble, on va traiter des cheveux. C'est une vidéo capillaire aujourd'hui. Alors, euh, si comme moi vous avez les cheveux très fins, oui parce que j'ai des cheveux extrêmement fins euh, qu'ils ont tendance à casser rapidement et tout euh, je vais vous expliquer comment avoir plus de matière visuellement comment avoir plus de volume alors la première chose qu'on a tendance à faire quand on n'a pas beaucoup de cheveux c'est à vouloir les laisser pousser très long pour avoir l'impression d'avoir beaucoup de cheveux en fait le problème qu'il va y avoir c'est que le cheveu va être lourd et en fait ça va faire ça, <rire> c'est-à-dire que en fait, euh, vous n'aurez visuellement pas de cheveux. <rire> donc en fait sur le dessus ça va être très très plat. Donc l'objectif ça va être de les raccourcir. Donc là j'aimerais bien encore éventuellement les raccourcir plus court. Euh, je me tâte à le faire au-dessus de, de l'épaule, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas du tout si ça m'irait ou pas. Donc euh, dites-le moi dans les, dans les commentaires si vous pensez que ça m'irait. Euh, donc voilà le, le premier objectif ça va être euh, de les couper nettement plus courts pour avoir donc les cheveux qui vont être, qui vont être moins lourds et qui vont visuellement bah, re, bah, naturellement remonter en fait. La deuxième chose que vous pouvez faire c'est tous les jours stimuler votre cuir chevelu. Moi j'ai remarqué que quand, quand j'avais des périodes où je perdais pas mal les cheveux quand j'ai commencé à stimuler en fait le cuir chevelu je me suis rendu compte que j'avais des cheveux qui repousser nettement plus vite et nettement plus aussi euh, vous pouvez également prendre des compléments alimentaires je vous le prends je l'avais dans l'armoire à côté de moi voilà c'est un petit complément alimentaire ça s'appelle absolu de kératine je vais vous montrer à quoi elle ressemble en plus je le trouve hyper joli hyper euh, voilà il est, il est joli comme tout alors je ne fais, je fais pas forcément de pume, hein. je suis pas sponsorisée pour ça ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'ai acheté chez ma coiffeuse, elle m'a dit que ça fonctionne bien. Euh, j'ai pas fini ma, ma cure, mais euh, voilà, j'ai remarqué déjà des, des effets sur les cheveux. Euh, sur, bon les ongles euh, étaient toujours bien, donc j'ai pas vraiment vu de différence. Mais euh, en tout cas sur les cheveux j'ai l'impression que ça va. Voilà. Après, l'autre erreur qu'on peut faire, c'est de mettre trop de produits qui vont alourdir les cheveux. Trop de masques, trop de... Euh, daprès shampoing, hein, trop de... voilà, trop de produits. Trop de produits, tu le produis, c'est pas bien. Donc, faites un masque une fois par semaine, c'est largement suffisant. Euh, ce que je vois aussi, c'est que souvent... Euh, quand vous faites des shampoings vous ne faites que un shampoing il faut savoir en fait euh, moi durant mes études ma, ma prof de cosmétologie m'avait dit qu'elle avait fait une étude là dessus et qu'elle a euh, en fait testé au bout de combien de shampoings le cheveu était réellement propre elle m'a dit c'est 7 fois 7 fois ça me paraît quand même énorme mais euh, voilà faites au moins deux shampoings l'avant et euh, moi ce que je fais c'est que je mets toujours un petit soin sur les pointes puisque j'ai légèrement décoloré mes pointes et de temps en temps je fais un shampoing bleu euh, pour que les, les pointes ressortent euh, moins orange donc là j'en ai fait un ce matin et donc du coup euh, voilà les, le bout des cheveux ressort alors là en vidéo ça ressort pas bien mais euh, il ressort plus euh... je vais redescendre un petit peu voilà, ça ressort plus clair et c'est plus joli. Ensuite, l'autre erreur qu'on fait, c'est de ne pas se laver assez souvent les cheveux. C'est pas bon de se laver trop souvent les cheveux. C'est pas bon, de... enfin, c'est mieux de se les laver moins souvent. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est qu'un cheveu gras et un cheveu plat, c'est un cheveu lourd. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est dans la journée, plusieurs fois par jour, se coiffer les cheveux. Pourquoi Parce qu'en fait, on va venir tirer le sébum qui a en racine, on va venir le tirer jusque sur toute la fibre capillaire et non seulement ça va permettre de nourrir un petit peu les cheveux mais en plus de ça, ça va permettre en fait d'éviter que le sébum reste euh, vraiment au niveau du cuir chevelu donc souvent on a peur que peut-être si on se touche trop les cheveux on va les regresser trop vite ce qu'il faut, c'est ne pas agresser le cuir chevelu, mais euh, en le stimulant légèrement et en brossant ses cheveux régulièrement, il n'y a pas de souci. Moi, je fais deux shampoings par semaine, ça suffit. On peut en faire trois. Euh, les shampoings quotidiens, je le conseille vraiment pas. Et si vous faites deux shampoings durant le, le même euh, lavage de cheveux, en fait, vous allez voir que vos cheveux vont être nettement plus propres et vont rester nettement plus longtemps. On évite de trop transpirer. Ça, malheureusement, en été, on ne peut pas faire grand-chose parce que plus on va transpirer, plus on va avoir du sé sébum au niveau euh, du crâne. Idem au niveau du visage, hein, quand vous allez courir, euh, vous êtes souvent toute brillante après, c'est normal. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on peut faire. Je ne conseille pas vraiment les shampoings secs parce que tous ceux que j'ai pu tester, euh, honnêtement, l'odeur était horrible. Euh, enfin, moi, voilà, les odeurs fortes, tout ça, je j'ai vraiment du mal, euh, et en plus le cheveu, je sais pas, il était blanchâtre... Euh comme poudré, alors on m'a donné une petite astuce à ce niveau là, c'était de mélanger euh, un peu de maïzena avec un peu de cacao je ne sais pas du tout ce que ça donne apparemment ça fonctionne très très bien pour, pour en fait euh, absorber un petit peu l'excès de sébum et pour densifier le cheveu, je n'ai pas testé peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste euh, cette astuce sur vous, que j'ai euh, d'une euh, voilà, amie qui m'a dit ça qu'elle faisait ça, qu'elle a les, et les cheveux extrêmement fins, bien plus que moi encore et euh, que euh, voilà pour elle ça fonctionnait alors la poudre de cacao c'est parce que voilà j'ai les cheveux châtains sinon euh, la maïsina c'est plus pour les cheveux très clairs, euh, blonds très clairs donc euh, simplement ma petite astuce toute naturelle c'est de prendre ma petite brosse déjà de sécher les cheveux la tête à l'envers ça semble un peu logique mais ça fonctionne et ensuite, donc, euh, de les sécher à... entre à et chaud. Et ensuite, de laisser la tête euh, quelques instants bien refroidir, toujours à l'envers. Et euh, moi, je passe le sèche-cheveux à froid. Pourquoi Parce que le froid va bloquer, en fait, va, euh, va un peu, euh, oui, bloquer, en fait, votre euh, votre dans <rire> votre coiffure, enfin voilà la, la position de vos cheveux et ça va vous permettre donc euh, d'avoir euh, un petit peu plus de volume. Autre chose, euh, on évite de trop les lisser tous les jours parce que quand vous les lissez, ils vont se casser sur le bout et vous allez avoir euh, l'effet de cheveux voilà très très fins sur le bout. Moi j'ai naturellement les cheveux qui ont tendance à se casser vu qu'ils sont fins. Pas de bol <rire> donc du coup ce que je fais c'est que j'essaye vraiment de les couper maintenant plus régulièrement avant j'allais une fois par an chez le coiffeur quand ils étaient longs entre temps je coupais euh, ça moi même <rire> tous les quelques temps et ils étaient très très cassés donc euh, là j'ai pris la décision de les couper nettement plus court j'aimerais encore faire plus court mais j'ai peur <rire> parce que je suis pas sûre que ça me va et euh, du coup voilà ma petite astuce vraiment tout toute simple c'est de prendre donc mèche par mèche Donc moi je les mets simplement de côté hein. Je ne m'embête pas à les, euh, à les, euh, à les attacher J'ai vraiment du mal à parler en ce moment Et je vais venir donc prendre ma petite mèche Et simplement je vais venir tirer un petit peu Quand on le fait avec une grosse brosse En fait l'avantage c'est que ça ne casse pas les cheveux Je le fais vraiment légèrement voilà. Et là vous voyez que tout de suite il y a de la matière On va prendre une autre partie des cheveux alors idéalement il faut laquer entre temps je suis pas trop pour la laque, donc euh, voilà si vous avez une solution un peu plus naturelle c'est la bienvenue mais voilà là c'est vraiment quelque chose qui va être temporaire mais si vous voulez par exemple faire une jolie photo de vous ou quoi que ce soit avec un peu plus de matière ça peut euh, vous aider donc là je vais continuer mèche par mèche alors bon quand on a les cheveux fins hein l'avantage c'est que ça va vite il y a des avantages quand même à avoir les cheveux fins voilà et là vous voyez tout de suite que alors on lisse un petit peu hein. j'ai les cheveux assez brillants en fait je vous donne juste l'astuce c'est parce qu'en fait je finis toujours par de l'eau froide tout simplement Voilà. donc on l'a fait d'un côté on va faire simplement pareil de l'autre Je ne pars pas du bout, je pars vraiment juste de là. Vous voyez tout de suite ce que ça donne là On va le faire un petit peu à l'arrière aussi. Et voilà, on va remonter mèche par mèche. Et là tout de suite, ça donne beaucoup plus de volume. Alors non les filles si vous le faites, euh, parce que là j'entends déjà certaines se dire, oulala là là, mais je vais avoir les cheveux tout cassés, si vous le faites que de temps en temps, il n'y a pas de souci, hein. c'est vraiment ne le faites pas tous les jours, ne le faites pas systématiquement, mais quand c'est pour une occasion, quand c'est pour une photo, quand c'est pour quelque chose comme ça, voilà, n'hésitez pas à les crêper, on appelle ça les crêper. Moi je les crêpe de manière vraiment très très douce avec une grosse brosse en crin de sanglier parce qu'en fait ça lisse les cheveux voilà. et voilà vous voyez le résultat tout de suite c'est euh, bah il y a nettement plus de volume donc voilà là on pourrait faire une photo nettement plus jolie qu'avant avec mes cheveux beaucoup plus plats. Donc j'espère que mes petites astuces vous ont aidé euh, si vous voulez donc euh, voilà me, me suivre sur Facebook sur Instagram, ce sera avec très très grand plaisir, il y a tous les liens sous cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être sûr euh, donc de voir mes prochaines vidéos, sinon vous ne serez pas euh, au courant des vidéos et puis euh, donc j'ai des, euh, des petits cadeaux pour vous j'offre une formation en maquillage une formation en prothésie ongulaire une conférence sur comment changer de vie euh, vivre d'un métier passion donc si ça vous dit on se retrouve donc juste sous cette vidéo dans la barre d'infos j'ai tous les liens vous cliquez dessus c'est gratuit euh, voilà c'est pour moi je vous l'offre ça me fait très plaisir de vous offrir tout cela euh, voilà et puis euh, n'oubliez pas donc euh, je vous aime énormément je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt bye